Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pain marocain. La recette traditionnelle de ce pain est habituellement faite avec une pâte semi ferme composée de farine de tout usage et de la semoule de blé dur. Dans ma version non traditionnelle, j'utilise une pâte douce, donc plus hydratée, pour obtenir une mie euh, plus alvéolée, et je remplace la semoule de blé dur par de la semoule de maïs pour donner du croustillant à la mie. Comme la semoule de maïs n'est pas panifiable, la pâte du pain non traditionnelle n'est pas très élastique au toucher et est plus difficile à manipuler qu'une pâte ordinaire. Aujourd'hui, je vais faire la version non traditionnelle. Dans mon bac, j'ai 305 g de farine tout usage, 76 g de semoule de maïs, une cuillère à soupe et demie de graines de sésame, une cuillère à thé et trois quarts de graines d'anis, une cuillère à thé et trois quarts de euh, graines de carvie et 7 g de sel. Dans mon bol, j'ai 119 g de levain de tout point, 169 g d'eau, 18 g de miel, un oeuf et 8 g d'huile. Donc, c'est parti. On va ajouter les ingrédients euh, solides. En passant, mes graines d'anis, j'en avais pas, mais j'avais de, de l'anis moulu. C'est ce que j'ai remplacé tout simplement. La texture est un peu différente d'un autre sorte de pain à cause de la euh, semoule de maïs. On le avec les mains. Donc je pense qu'il n'y a plus de grumeaux, je vais vérifier oh. tout est beau. Alors, il ne reste plus qu'à la transférer dans mon bac. Un petit contenant à fermer. Et on laisse à la température de la pièce pour une demi-heure. Donc, on se revoit dans une demi-heure. On est rendu au premier étirage. Alors, je prends ça. Je vais mouiller un petit peu les mains. Là. Elle est un peu spéciale à prendre la pâte. Voilà. Premier étirage, c'est fait. On est rendu au deuxième étirage. Je la tourne à l'envers. Tout simplement. Voilà, c'est fait. On se revoit dans une demi-heure. On est rendu au troisième étirage. On va mouiller un peu les mains. On en remet à l'envers. tourne sur lui-même. Voilà. Alors il reste une demi-heure, je vais le mettre au frigo après et on se revoit demain matin. Bonjour, il est 9 h du matin, euh, j'ai regardé ma pâte vers 8 h et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas beaucoup gonflé. Alors, je l'ai laissé à la température ambiante pendant une heure au préalable. Donc, je l'ai sorti à 8 h ce matin. Évidemment, les grilles horaires sont des indications, mais il faut utiliser notre jugement aussi pour pouvoir voir s'il si faut ou non laisser la pâte euh, pousser plus longtemps. Alors maintenant, on est rendu au pré-façonnage. Pour le pré-façonnage, on va laisser la pâte se détacher d'elle-même. Ça n'a pas été euh, fariné du tout. Hein? Donc, pour le pré-façonnage, on étire, on étire, on étire. On, Puis on fait la même chose avec les coins. Et on boule du mieux qu'on peut. Quand on voit qu'il y a des, des bulles. Ici. voilà. Ensuite, on se mouille un peu les mains. Puis on va commencer à l'aplatir. C'est beau pour le pré façonnage. Donc, on va mettre tout simplement une serviette par-dessus et on se revoit dans 15-20 minutes. Nous sommes maintenant rendus au façonnage. Alors, on se mouille encore un peu les mains. On continue de euh, rendre ça un peu plus plat. Et on va la déplacer sur un papier parchemin, mais sous une plaque. C'est une pâte qui ne colle pas trop, hein, donc euh, c'est plus facile. Hein. Et là, on continue d'aplatir un peu. On se Pour faire une belle miche, il faut quand même aplatir un peu plus le rebord que le reste. Les crainte, ça va gonfler. Bon, c'est beau. Alors, je mets mon eau ici. Et je recouvre le tout. Donc, on se revoit dans deux heures. Ça fait maintenant 2h15 que la pâte est euh, en après, Donc, elle est prête maintenant à être enfournée. Avant de l'enfourner, on va la badigeonner avec le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf va donner une croûte plus ferme encore. On va mettre des graines de sésame. Euh, chez les Marocains, des fois, ils vont même faire un dessin avec des graines de sésame noires et blanches. Euh, ils vont aussi faire avec d'autres euh, patterns, des losanges, des. C'est assez impressionnant. Là, je vais mettre des graines de carré parce que je n'ai plus de graines d'anis et on n'en trouve pas beaucoup dans ma région de Stancy. Et là, on va faire la grille. Ah, c'est le mis. Ok. Donc ça c'est une grille en étoile. Et on est prêt à enfourner. Donc, on va mettre la pâte au four. Vous remarquez que le jaune et le blanc d'œuf qui restent, j'ai fait cuire. Donc, voilà. Je vais mettre ça à 450 pour 15 minutes. Des 450 pour 15 minutes. Donc on se revoit dans 15 minutes. En passant, ça sent très bon. Oh qu'il est beau! Oh qu'il est beau! Il sent vraiment très bon. Et c'est reparti pour un autre 15 minutes. C'est maintenant le temps de sortir le pain. Étant donné qu'il y a eu un peu de miel de, dedans, et puis on a mis la dorure d'œuf, le pain, il peut brunir plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis, euh, les cinq dernières minutes, une feuille de papier d'aluminium par-dessus. Sortir le pain, quand même... Mais... Vous voyez la papier d'aluminium et qu'il est beau le pain.